Bonjour à toi, chers spectateurs, grand ou petit cinéphile que tu es, et parlons d'un long métrage que l'on pourrait nommer ou un rêve de gosse, ou l'accomplissement d'une carrière, ou la synthèse d'une carrière, je ne sais pas, trouvez les mots que vous voulez, mais on va parler donc de l'autobiographie filmique de Steven Spielberg, qui se nomme The Fablemans. Et l'histoire, eh ben, je ne vais pas la faire compliquer, c'est le jeune Sammy Fableman, qui un jour, alors qu'il est tout petit, va au cinéma, et ça va le marquer à jamais. Et toute sa vie va être emmenée par une image qu'il aura vue d'un film qui s'appelle « Sous le plus grand chapiteau » du monde, Du monde, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, Très grand film. Tout à fait. Très beau film. Qui a un autre titre en version originale dont je n'ai plus le titre d'un seul coup, ça m'échappe, ça me reviendra, mais qui me semble beaucoup plus parlant que ce, ce titre-là. « The Greatest Show on Earth ». Yes. Je crois que c'est ça. ça. Oui. Qui est beaucoup plus parlant. Et cette image, celle d'un train qui va foncer dans une voiture, puis dans un autre train, va profondément le marquer. J'ai pas envie de le résumer autrement parce que ce serait dommage de vous donner trop de bon détails début. sur ouais. un film qui fourmille de choses absolument plus passionnantes les unes que les autres. Et bien évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo ah. sur Steven Spielberg ah. sans toi. <rire> merci, merci Je ne merci, pouvais alors. pas. Comment vas-tu Très bien. Très bien, très heureux d'être là, très heureux de retrouver le cinéma de Spielberg et de parler de ce film. Euh, on va avoir beaucoup de choses à dire. Oh, oui. Beaucoup, beaucoup. Mais j'avais une immense frustration de ne pas avoir pu faire la vidéo sur West Side Story avec toi. J'avais eu moi une aussi. immense frustration. On n'avait pas mais pu mais la faire faute ensemble. C'est ouais, sa faute sûr. de temps et faute d'emploi du temps. On n'avait pas pu. Absolument. Donc c'était important pour moi que The Fablemans on arrive quand même à le rattraper. Euh, je saurais même pas comment vous résumer. C'est l'un des rares moments de cinéma où on sait pertinemment que lorsqu'on va aller dans la salle, on va être bien. Parce que c'est non seulement un film de Steven Spielberg, ce qui déjà est un gage de qualité, c'est indéniable, je pense que les trois quarts des spectateurs ici ne vont pas bien le contraire, comme quoi quand on va voir un film de Steven Spielberg, on sait très bien qu'on va être bien, ah, bah oui. mais là c'est un film de Steven Spielberg sur Steven Spielberg. C'est un, un passionné de cinéma qui oui. parle de cinéma. C'est l'histoire d'un mec qui nous dit juste « quand j'étais gamin j'ai vu un film et j'ai eu envie de faire du cinéma oui, ». C'est un truc qui nous traverse tous. C'est le plus grand réalisateur du monde. Selon moi, enfin en tout cas l'un des plus grands ça. Hein, oui l'un des plus grands. Il est dans le top 5. Oui, je crois il très largement. Le lui... euh, après... top 3 tu vois, tu pourrais bon, résoudre okay, dans le top 3. En tout cas, voilà, c'est l'un des plus grands et c'est vrai qu'il nous raconte comment est-ce qu'il est venu à faire du cinéma, comment il est venu à aimer ça, et comment en fait le cinéma l'a emmener mmh, et rien que pour ça c'est génial si tous ah, les oui. grands réalisateurs pouvaient faire ce genre de film c'est super pour euh, pour connaître euh, leur enfance leur passé euh, leur lien avec le cinéma avec l'art euh, génial et ah, donc, oui. quand Spielberg nous offre ça forcément euh, on court on court on court et on ne réfléchit pas euh, le film Ami et moi ça me fout en l'air beaucoup trop de temps à débarquer chez nous euh, je veux dire, à la base, il était prévu pour sortir fin janvier. Finalement, il a été décalé parce qu'il y a eu TARD euh, de Todd Field avec Kate Blanchette qui est sortie à ce moment-là. Donc, ils se sont dit, tant pis, on le redécale un mois après. Donc, il a été redécalé au 22 février, sachant qu'aux Etats-Unis, il est sorti fin novembre pour pouvoir faire la compétition des Golden Globes et des Oscars. Ah oui, donc, du coup, le film euh, a quasiment été vu par tout le monde. Euh, mais donc, voilà, on a enfin la chance de pouvoir voir le nouveau long-métrage de Steven Spielberg. C'est là que je me tourne vers toi, PE. Qu'as-tu pensé de The Fable Man je l'ai trouvé jeu de mots facile fabuleux, euh, mais vraiment, vraiment facile mais évident. Mais, mais non mais au-delà du jeu de mots, je l'ai réellement trouvé euh, fabuleux. Je, euh, alors au-delà moi de mon admiration pour euh, Steven Spielberg et son cinéma, mais euh, comme tu l'as dit en introduction, euh, on sait que le film va être très bien réalisé. Euh, on en parlera, mais l'interprétation est absolument géniale, et puis, euh, puis c'est une mise en abîme. Ah. Donc euh, Spielberg qui raconte euh, son cinéma, euh, sa façon de, de, de découvrir le cinéma, de, de travailler, euh, ses premiers courts-métrages, euh, comment il rentre dans ce milieu-là, tout est génial. Quand on aime le cinéma, avoir un film comme ça, c'est fabuleux. Et, euh, et ce qui est vraiment, euh, pour moi, très gratifiant euh, dans, dans ce genre de film, c'est que, euh, comme tu l'as dit, c'est une autobiographie. Et donc, euh, voir ce grand réalisateur qui se raconte, qui se met en scène, euh, selon forcément ses propres souvenirs, sa propre vision des choses, ça c'est génial. Mm. Voilà, en fait c'est un testament, c'est ce ah, un testament, et, euh, et c'est bien qu'il ait attendu euh, cet âge-là, et ce moment-là pour le faire, parce qu'il euh, a vraiment maintenant ce recul sur la vie, et, euh, et il raconte cette enfance, et on aura sans doute pas mal de choses à, à dire là-dessus. Oh, oui. Mais historiquement, c'est top. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu pour le moment cette année. Moi aussi, clairement. clairement. Je, je sais pas, je... au-delà de, des qualités évidentes du film que l'on pourrait incomber à, à la présence de Steven Spielberg, je, je suis sorti du film avec une banane. Ah mais oui mais, mais Une banane monumentale, tu vois, en me disant que j'avais pas uniquement vu un, un beau film parler de cinéma, mais que j'avais vu un mec être capable de, de retrouver un côté... Ben, j'avais envie de faire le comparatif, pour moi il me semble évident. J'ai retrouvé la même énergie, mais en encore plus puissante, en encore plus touchante, qu'on avait eu sur les Pizza l'année dernière. Oui, alors, ouais, Cette même énergie clairement. presque juvénile d'un cinéaste qui, non seulement va retoucher à quelque chose qui va forcément l'impacter, parce que là on n'est pas dans la même situation que Paul Thomas Anderson qui, lui, parle de jeunesse, mais n'en fait pas une autobiographie. Oui. Là, ça parle de jeunesse, mais ça parle d'éveil aussi, d'éveil personnel d'un oui, éveil personnel oui. humain, mais d'un éveil personnel artistique aussi. Oui. Et... et puis, et, et l'impact, l'impact de la vie de famille, comment sa vie d'enfant, d'adolescent, euh, d'adolescent, impacte son, son, son rapport au cinéma, son rapport à l'art. Mm. Et, et ça, c'est génial, parce qu'en fait, on voit que, euh, peu importe le métier qu'on fait, mais... Qui plus est, quand on est artiste, on est forcément influencé par sa vie personnelle. Et on voit que alors, Spielberg, bah, vraiment, on verse dedans euh, tout ce qu'il y a dans, dans, la, dans sa vie familiale. Et euh, bon, ça, c'est absolument, absolument génial. Mm. Et puis, c'est vrai que, chance aussi, hein, quand on aime euh, les rétrospectives, c'est qu'on a aussi un décor qui plante les années 60, euh, 50 et 60. Euh, c'est vraiment est top. Tout mm. est, euh, la constitution est vraiment nickel. Ah oui, non, mais ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Il s'est vraiment donné les moyens de faire un beau film, forcément, sur son, sur son, sur son enfance. Et, euh, et c'est beau, c'est vraiment beau, c'est propre, c'est admirable en tout point. Mm. Voilà, C'est vraiment, ouais, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu là, cette année. Ah voilà. ouais Non, non, mais c'est une belle expérience. Ça, c'est indéniable. Euh, je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture. Donc, okay. fait très rare, Steven Spielberg scénarise le film. Oui, et donc tu as vérifié, il n'a scénarisé que... Deux en... de ses films. Deux longs métrages. Oui. 74 de Sugarland Express et 60... 77 oui, tout à fait, euh, pour euh, Rencontres Rencontre du troisième type, exactement. Et donc, sinon, avec, ça, euh, fait... Avec truc... ouais, ça fait 45 ans qu'il n'a pas scénarisé de et films. Non. La, vache, non. la vache, la vache, la vache Même oui, Scorsese mais... a scénarisé plus de films et que oui, lui. oui, mais là, c'est tellement important. Alors, ouais, il n'est euh... pas seul au scénario. Il y a Tony Kushner, voilà. avec qui il avait déjà collaboré sur l'écriture de Lincoln et dernièrement sur West Side Story aussi. Oui, absolument. Donc, c'est quand même quelqu'un avec qui il a l'habitude de travailler. Qui donc... gage de qualité. Exactement. Et en plus, avantage, je pense qu'il y a une alchimie, parce que tu ne demandes pas à n'importe oui, qui sûr. de partager l'écriture d'un scénar sur ta vie. Certain. Donc, il euh, y a forcément quelque, quelque chose qui s'est passé entre les deux, sur les dernières ah, années. Ah il pour... un rapport de confiance, clairement, ouais. et, non, mais et mais une collaboration euh, qui est évidente. Mm. Mais, euh, ouais. Donc bah, très bien écrit. Ouais. Ah non, l'écriture, elle est, elle est saisissante, parce que moi je trouve qu'il y a une, une légèreté qui accompagne le film tout du long, et en même temps, oui. cette sensibilité très humaine qui va, comme tu l'évoquais déjà un petit peu au début, montrer le parallèle entre la vie de famille et l'impact sur la vision cinématographique que va avoir le jeune oui, Samuel. Parce que c'est pas facile en soi, parce que je t'avoue que lorsque le film a commencé, je me suis demandé, c'est large comme sujet, raconter l'histoire d'un jeune Bosse, homme toi. qui va voir un, son éveil pour le cinéma évoluer en fonction des affres de sa vie familiale, tu pourrais te dire, ça peut se raconter en 10 minutes, comme ça peut se raconter en 9-10 heures, donc c'est hyper large. Et la grande clairvoyance, je trouve, de Kushner et de Spielberg, c'est de réussir à construire un scénar qui avance de manière très juste, très fluide, en construisant à la fois quelque chose de presque thérapeutique dans un premier temps, pour ensuite oui. évoluer vers quelque chose de très affectif et très émotionnel, et ensuite retomber dans le côté très artistique et rationnel un petit peu, entre guillemets, du oui, cinéma. Oui, tout à fait. Et ça m'a beaucoup plu parce que j'ai presque la sensation que... Spielberg est en train de faire sa propre analyse psychologique et... et émotionnelle en fait de ce que le cinéma lui apporte. Ouais, et je, en fait, je, moi, j'arrive plus. Je pense qu'il l'a déjà faite. Ah bah analyse. Oui. Je pense qu'il a déjà réglé, digéré les choses et que justement, il était prêt pour pour faire ça. Mm. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je parle de testament parce que je pense que tout est clair pour lui. Et en fait, il livre, il nous donne en cadeau euh, ce, ce film-là. Et moi, je l'ai vraiment perçu comme ça. Je me suis dit, c'est vraiment très rapidement. Je me suis dit, ok, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau que nous fait Spielberg. Euh, ok, c'est un film, mais il n'y a, y a Tellement plus derrière. Il mmh, y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et euh, on va en reparler après. On va en reparler de tout ça, les, les acteurs et tout. Ah Il ouais, y a énormément de choses. Ouais. Mais déjà, tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup touché, euh, c'est la justesse avec laquelle, dès le début, malgré le fait qu'il pose un personnage d'enfant vraiment tout petit, le, le sami qu'on découvre au tout début a je crois même pas une dizaine d'années ah oui il a cinq truc oui, comme il, ça. 5 ans. Et il est très très jeune. Il est, il est jeune quand il découvre le cinéma il est vraiment presque trop jeune t'as envie de dire pour les images qu'il est en train de voir parce que The Greatest Show on Earth qui, oui, et, moi... et qui pourtant sont pas des images euh, horrifiques ah non, mais quoi, pour te... un petit garçon de 5-6 ans forcément que c'est des images qui sont marquantes voire bouleversantes et quand tu, et tu vois qui même qu'il qu boulevers... qu compose avec une salle, bon déjà moi je trouve ça génial ensuite on en parlera dans la mise en scène mais la manière avec laquelle il joue avec le ah, côté oui, impressionnant oui. du cinéma, oui, oui. avec ses salles, avec avec quasi 500, 600 personnes dedans, tout aligné, en train de regarder un écran et de réagir spontanément. Enfin, moi, je trouve ça génial, parce qu'aujourd'hui, mais... tu n'as quasiment plus ça. Ah mais ben non, mais là, c'est... On parle, ça. effectivement, on parle du cinéma, l'art populaire des années 50, où il n'y euh, a pas la télévision, donc tout le monde, on sort, on va au cinéma, comme on allait au théâtre, sauf que le cinéma est moins cher. Mm. Donc tout le monde va au cinéma, c'est le divertissement grand public numéro un, effectivement, et on vit le film tous ensemble. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est une expérience qu'on euh, qu qu vit moins de nos jours. On a l'occasion parfois, mais ça. Heureusement, il y a des films qui reviennent régulièrement pour nous rappeler que le cinéma reste quelque chose de populaire et qui arrive à toucher les masses. Et qui devrait rester. Et qui devrait le rester. Complètement. Autre autre débat. Mais autre mais, débat. Euh, mais mais euh... oui, je souligne aussi euh, comme l'humour. Oui. L'humour, parce que le, le film a des moments aussi graves et, euh, et pourtant il y a toujours toujours de l'humour, toujours au bon moment. Ça marche ça marche très bien. Donc c'est très bien écrit. Moi, mm. Je trouve que c'est euh, c'est très subtil. Mais il y a vraiment des scènes qui sont qui sont flamboyantes de ce point de vue-là. Moi, je pense à cette séquence où ils vont se rassembler en famille autour d'un feu de camp qui oui. pourrait sembler très anecdotique, mais qui va cristalliser à ce moment-là, sans révéler trop de détails parce que j'ai pas forcément envie de vous révéler ça, mais qui va cristalliser réellement un espèce de noyau qui va ensuite ne faire que évoluer dans le mauvais sens malheureusement au fur et à mesure que la famille va un peu se décomposer. Mais je trouve que cette scène-là, par exemple, cristallise exactement tout ce que tu viens de dire. Il y a une première introduction de cette scène qui est très belle, où justement on voit tout le monde un petit peu essayer de prendre la vedette sur la caméra de Samy, le père cherchant à faire un feu et la mère euh, et leur oncle Benny en train de jouer avec un arbre à côté et il y a ce jeu de dualité entre les deux qui est très très bien fait et où Sami sert finalement de lien entre les deux par le biais de sa caméra ensuite on passe sur une séquence beaucoup plus drôle et vraiment enjouée avec euh, ces espèces de chants juifs euh, à moitié religieux euh, autour du feu pour ensuite virer vers une séquence qui est d'une beauté immense avec la mer qui se met à danser autour du feu. Ouais. Très belle scène. Très mais du cool. coup, je trouve qu'avec cette scène, il cristallise trois émotions très fortes, mais et très le, opposées. C'est le point central du film. Il mmh. euh, y, y a un chemin, on arrive au point central, et après, il y a différents chemins qui se, qui se dessinent. C'est génial. Mmh, vraiment. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Et dernier point moi, que j'avais envie d'évoquer au niveau de l'écriture, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je trouve ça très intéressant qu'on mette la base du film en parallèle, parce que ce qui est intéressant, c'est au début, Samy est un jeune garçon pour qui on nous dit que le cinéma, c'est un moyen de tout contrôler. De contrôler une image, de contrôler à quel point oui. l'impact du train va avoir le bon effet justement sur lui mais potentiellement aussi il le pense de manière ouverte sur le spectateur qui va voir les images. Et je trouve que c'est intéressant lorsqu'on met en perspective le fait que Spielberg aujourd'hui est considéré comme un réalisateur qui n'est pas un control freak comme beaucoup de réalisateurs peuvent l'être, comme Paul Thomas Anderson ou, ou d'autres réalisateurs qui parfois ont tendance à vouloir avoir tellement la main mise sur tout comme Xavier Dolan qu'ils en oublient mmh. qu'il y a d'autres artistes, mais vrai. simplement dans le fait où Steven Spielberg, quand il ne fait pas de film, si j'ai bien compris, est un alcoolique notoire. Il est vraiment incapable ah oui de, de, de, de rester sobre s'il ne fait pas de film, parce qu'il a besoin d'être constamment occupé. Donc je trouve ça très intéressant de nous montrer un enfant qui est obnubilé par cette caméra, lorsqu'on sait que le Spielberg, le vrai Spielberg, est quelqu'un qui, s'il n'a pas de cinéma, est comme un cocaïnomane à qui on n'aurait pas donné sa drogue. Il est complètement obnubilé pas, par autre je chose. Je savais pas que... Et sa il y femme, aurait une dépendance en fait. à l'alcool. C'est euh... sa femme okay. qui a dit ça, en fait. Sa femme a dit, s'il ne fait pas de film, il, il est alcoolique. Qui... Mais c'était sym... ouais, peut-être symbolique, non alors je suis pas sûr que ça soit symbolique. Ah, J'ai de gros doutes sur le fait que, que ce soit euh... symbolique. Mais j'avais entendu ça elle dans elle une film. pas une image bon, Après peut-être. Ah, je... je suis pas sûr que ça soit une image. Je pense, pas, moi, que vraiment, sur... je pense que vraiment c'est quelqu'un qui, s'il ne fait pas de cinéma, se sent triste. Bah, de toute façon, le, le... vous le verrez, le film le montre hein, que le cinéma c'est vraiment son chemin de vie. Hein, clairement. Mm. Donc, euh... ah, bah, quand tu vois qu'il y a carrément des scènes, encore une fois sans spoiler, où il y a littéralement le cinéma qui met en scène la fin de la famille... Ou en ouais. tout cas, le début de la fin. Ouais. Cette séquence-là, qui d'ailleurs je trouve est exceptionnelle, mais on en parlera plus en termes de mise en scène. Mais cette scène-là, par exemple, pour moi, elle est complètement révélatrice de comment Spielberg voit le cinéma. C'est pas juste Absolument. un art. Ouais, c'est une juste... façon de voir le monde et ah, mais une mais façon un de, art voir de vivre. Les... Ouais. C'est pas juste un art, c'est un art de vivre. Oui, Il y a d'ailleurs son, son, son, son oncle, qui à un moment son vrai oncle, qui à un moment, si je ne me plains pas, ou son grand oncle. Si... Non, son grand père. J'ai pas de bêtises. Son grand père, qui à un moment lui dit carrément que le cinéma, c'est ça. Oui. Tu as la famille tu as l'art, oui. et les deux s'opposent. Son ouais, son, non, son son oncle, son grand-oncle. Son grand-oncle, Son grand, grand oui. Mais je trouve, cette... je trouve ce geste particulièrement beau, oui, oui, de montrer sais, ouais, que non, quand mais... tu veux allier famille et cinéma, les deux s'opposent. Non mais de toute façon, mais faut, oui. voilà, il faut voir le film pour bien... Il euh, y a plein de personnages qui rentrent en jeu, qui apportent toujours un élément de, de, de compréhension et de réponse. Et euh, c'est un puzzle en fait, mais où tout euh, le puzzle est fait. Et en fait, toutes les pièces sont, sont très bien disposées. Et, euh, et on passe de l'une à l'autre. Et on, après, à la fin, on voit vraiment l'ensemble. À la fin du film, on voit l'ensemble du puzzle. Et là, on se dit. Ce euh, ne serait pas même un montage. Un montage, un montage. au sens cinématographique bah oui. Intéressant. Bah oui. Plus qu'un puzzle, un peu, la montage. Tu découpes tous les, les morceaux. Mor ouais, oui, oui. Et à ouais. la fin, quand les morceaux sont tous assemblés, ça donne un seul et même truc. Ouais, vrai. Un film. Oh, C'est métaphorique. Est oh, là, là, est magnifique. On est en plein dans le film. Oh, très oui. bien. <rire> en termes de mise en scène. Euh... Alors moi j'ai envie de parler d'un point de détail qui peut-être va pas beaucoup parler euh, à la majorité des personnes, mais déjà, c'est un des rares films que Spielberg a tourné en 1.85. Oui. J'aurais bien envie oui. d'essayer de compter le nombre de films qu'il a tourné en 1.85, mais je crois qu'il y en a très peu. Spielberg Et est ben, un cinéaste oui, si du scope. Oui. Il a toujours quasiment fait du scope. Hormis Duel qui, était, euh, un 33, qui avait un 1,33, mais qui avait un 1,78 aussi euh, qui était planqué quelque part parce qu'à la base euh, c'était conçu pour la télé, mais ensuite c'est passé au cinéma. Ça, exactement. Mais je crois qu'il y a très très peu de ces films qui sont en 1,85. Presque envie de penser, je crois qu'Amistad est tourné en 1,85, mais je suis même pas sûr. Là, il faut vérifier. Ouais, J'ai peut-être la couleur pourpre, mais c'est tout. Mmh. C'est les seuls qui me viennent en tête. Ah si, bien sûr, et la liste de Schindler et Jurassic World. En, 185. en fait, il y en a beaucoup d'autres parce qu'il faut sauver le soldat Ryan aussi en 1,85. Ouais, non, c'est pour ça, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais je crois, de... que les... je crois qu'il y en a pas beaucoup sur quand même un mec qui a une carrière où il faut compter une bonne vingtaine, trentaine de films euh, au minimum. Fécile. Fécile. Minimum. Ouais. Je crois que, ouais, il y en a que 5 ou 6 qui sont en 1,85. Donc, déjà, ça me prouve qu'il y a un choix de format très atypique de la part de Spielberg qui a envie de rendre son truc beaucoup plus intime parce que le biais du 1,85 ça apporte entre guillemets un réalisme, je trouve, à l'image mm -hmm. qui est beaucoup plus palpable. Oui et puis euh, alors justement la mise en scène en fait c'est une mise en, en abîme donc euh, il raconte euh, sa vie, euh, il raconte comment il vient euh, dans le cinéma, il raconte comment il a fait ses premiers films et il, euh, il euh, retourne à l'écran pour nous ses premiers courts métrages et ça c'est génial et donc il ah, utilise ça, ah. le Super 8, il tourne en Super 8 et donc on a des, des moments euh, là dessus qui sont absolument, euh, c'est un vrai délice. Bah c'est génial. Et en plus, il tourne en pellicule. Son film est tourné ah, en pellicule. Bien bah oui. Mais, bah oui, mais, mais Spielberg, c'est quand même un des rares pas... cinéastes aujourd'hui à encore vouloir se dire vas-y, on tourne en pellicule. Mais bien sûr, mais le cinéma. De façon, euh, ils sont. Ils sont. De pellicule sont. Ouais, mais ils mais sont plus sûr. beaucoup à faire ça. Mais non, bah non. Là aujourd'hui, tu peux réellement compter Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Christopher Nolan et Steven Spielberg. Ouais. Qui le font tout le temps, hein, parce que je temps. sais qu'il y a d'autres cinéastes qui parfois choisissent de prendre ouais, de la, la pellicule de l'un à l'autre. C'est ça. Mais vraiment, qui ne font que des films en pellicule. Il n'y a ce, que ces quatre-là quasiment aujourd'hui okay. Et peut-être Scorsese, mais Scorsese, je crois que de plus en plus, il passe, mais, à la pelic... il passe pas tout temps, au numérique. Et puis justement, on voit cet amour dans cette mise en scène, on voit cet amour justement pour la pellicule, parce qu'il y a beaucoup de scènes où... Euh, alors bien sûr, on, on le voit tourner, on voit derrière la caméra, mais on le voit aussi monter. Mm. Et le montage, et vraiment, le montage en tant que tel, euh, c'est presque un autre, rôle, un autre rôle dans le film. C'est presque un acteur à part entière. Mm. Donc pareil, on ne dévoile pas trop, mais euh, il mais y, a, y, a y a des révélations par le biais du montage qui sont... Euh, quand, quand Spielberg monte, qui sont vraiment géniales. Ah, cette table et, de montage, et, elle en voit beaucoup. Elle, elle voit beaucoup et, de retournements dramatiques. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je dis que ce film nous en abîme, parce mmh. que c'est vraiment, je raconte ma vie, mais je raconte aussi comment le cinéma m'a permis de comprendre la vie, et bien sûr, comment euh, le cinéma m'a permis de devenir l'un des plus grands. Mais, euh, le, donc vraiment, le, le, le cinéma est un biais très particulier mmh. dans ce film, ah oui, et, dans, et dans la vie de Spielberg. Donc c'est vraiment génial que lui le raconte et nous explique comment et pourquoi. Et surtout bien qu'il le fasse de cette manière-là, parce que Dieu sait que c'est... Enfin, j'ai vu beaucoup de réalisateurs, ou en tout cas de jeunes réalisateurs, tenter des fois de faire des films semi-autobiographiques ou carrément autobiographiques. Et le grand souci qu'on a dans ce genre de moment-là, lorsqu'on va vraiment dans cette direction, c'est que parfois on perd pied justement avec l'appui qu'on devrait avoir par rapport à ce qui doit être crédible et ce qu'on veut vraiment retranscrire. Il y a beaucoup de cinéastes qui se disent « il faut absolument que mon personnage ait une empathie profonde pour lui ». Mais il y a très peu de réalisateurs qui ont, on va dire, la clairvoyance d'esprit de se dire « prends du recul quand même, parce que ton héros, certes, c'est toi », mais il ne faut pas qu'il soit constamment bien. Et c'est ce que je trouve fort ici, si c'est que Spielberg, Samy, il le remet constamment en question. Il remet constamment en doute son amour pour l'art, il remet constamment en doute son approche de la famille, son rapport avec sa mère ou avec son père qui sont parfois très conflictuels, son rapport avec ses sœurs qui parfois est vraiment que de l'ordre de la dualité et qui a rarement une place, on va dire, euh, parfaite. Et je trouve ça très juste d'avoir ce rapport-là. Ouais, et puis euh, n'oublions pas que Spielberg nous raconte euh, l'histoire, même si c'est lui, mais l'histoire d'un enfant et d'un adolescent, donc qui, par nature, se pose des questions, s'interroge, n'est pas sûr de lui, hésite, cherche des réponses, euh euh, tente des, des, des expériences. A ah, son euh... temps à tout questionner aussi. Ben, bien sûr, mais c'est l'âge qui veut ça. Mmh. Et, et puis, Spielberg, aujourd'hui, forcément, est maintenant, hélas, dans le vieillage. Donc il a eu le temps, forcément, de se retourner sur son passé, de faire sa propre analyse, de comprendre aussi ses choix, ses chemins de vie. Il a le recul, mmh. il a le recul de son âge. Il a le recul, ça c'est clair. Donc c'est sûr qu'il a, il a, il est armé pour faire ce genre de film. Mmh. Et puis un point aussi, moi, que je trouve saisissant, mais euh, c'est ce que je t'évoquais un petit peu en parallèle de, de, de ça, mais c'est la même chose que j'ai ressenti. Bon, encore une fois sur l'icorish Pizza, mais dans une autre direction, c'est cette intemporalité visuelle et esthétique. Cette sensation que le film, oui. il a beau être tourné en 2022, on a l'impression qu'il aurait pu être tourné dans les années 50 60 70 ah de, de, de toute façon euh, mais ça et moi je trouve que c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce et que j'en ai beaucoup parlé mais mais on regarde Duel son premier film officiel mais on regarde avant ses, ses courts-métrages on regarde son dernier film c'est la même façon de filmer tout le temps c'est les mêmes plans la même lumière et c'est toujours avec un, une, une précision et un sens d'esthétique qui moi à chaque fois me me laisse euh, pantois mmh. parce que j'ai enfin ça paraît, en fait, quand on, quand on voit tous les films, on dit « Ok, bon, d'accord, ok, c'est fait. » Mais en fait, quand on s'interroge, on se dit « Ouais, mais n'empêche qu'il le fait à chaque fois. » Et à chaque fois, c'est toujours aussi pointu et c'est toujours aussi euh, nickel et c'est et... toujours aussi fort moi je trouve de Mais réussir oui, oui, à faire des films qu'on qu ne peut pas réellement dater je veux dire si on n'avait pas une date précise qui sera enregistrée sur IMDB ou sur Allociné qui nous dirait euh, la guerre des mondes ça date de 2004 mmh. euh, il faut sauver le soldat Ryan ça date de 94, si on n'avait pas tous ces trucs 97, euh, si on n'avait pas tous ces éléments qui nous permettaient de dater précisément je vois pas quel autre élément on pourrait avoir pour réussir à parfaitement dire quand a été tourné le film par rapport à un autre c'est vrai parce ah, qu'il y a des une... détails détail technique ah, ou. Euh, et encore euh, même ça. Mais, non mais bien sûr. Regarde, regarde Jurassic Park. Non, mais, mais complètement. Mais... Jurassic Park, il y a plein de blockbusters aujourd'hui qui n'arrivent pas à être à la hauteur de Jurassic Park. Regarde, regarde, regarde la Guerre des Mondes, regarde Indiana Jones. Indiana Jones, euh, le premier, euh, 80. Regarde ouais. Rencontre du troisième type, regarde. Ouais, type. Ouais, enfin, ouais, c'est ouais. des films où vraiment tu les regardes aujourd'hui, tu aurais du mal à te dire, attends, ça date de quand 88. Ouais, non, pas 88, c'est beaucoup plus récent. Ah oui, non, mais c'est, mais c'est toute la magie du ce film. Exactement. C'est fou. Alors on est fan. C'est fou. fou. Ouais, on est peut-être un peu trop fan. Peut-être ah bah que les gens vont dire, dire c'est euh... fanboys euh... Non, mais regardez le film. Et et oui, là, vous verrez. Vous verrez euh... Alors, il faut aimer Spielberg, hein, bien sûr. Faut ah, bah oui, parce il faut aimer Spielberg. Il faut, faut aimer son œuvre. Aimer... Il faut aimer la mise en abîme, il faut aimer le cinéma, il faut aimer les gens voilà. qui aiment le cinéma. Parce que si on n'aime pas les gens qui aiment le cinéma, on risque de passer un sale quart d'heure devant oui, Spielberg. Oui, c'est sûr. sûr. Euh, bah, je te propose qu'on passe au casting, que tu avais vraiment envie d'aborder. comme je te comprends. oui. Pour. Une actrice en particulier. Eh ben je sais bien. Euh, oui, déjà moi j'ai envie de saluer le jeune Matteo Zorian oui. qui joue Sammy Fableman jeune. Jeune. Qui est très bon. Excellent. Mais ça prouve une dernière fois que Steven Spielberg est un immense directeur d'acteur oui. pour les enfants. Qui plus est mais là c'est euh, vraiment saisissant. Oui, oui, oui, excellent. On peut citer bah, aussi Gabriel Labelle qui joue donc, Sammy Fableman, une grande majorité du film, qui est impressionnant. Au-delà d'avoir une vraie ressemblance physique avec Steven Spielberg. Je trouve excellent aussi. Je il trouve est... que les deux acteurs qui jouent euh, Samy, donc Steven, hein, Steven Spielberg, les deux sont, sont vraiment parfaits à l'écran. Ouais, complètement. Vraiment parfaits à l'écran. Euh, et puis ben, les parents, Paul Dano et Michel Williams. Voilà. Wow. Ouais. Alors, je te me propose qu'on les mette de côté parce que réellement, pour moi, il faut, le... il faut en parler 300 quoi. ans. Il euh, y a Judd Hirsch qui joue donc l'oncle Boris. Excellent. Qui est très, Excellent. très rompille, Quel rôle vraiment incroyable. C'est génial là aussi. Ah oui, il y a Seth Rogen qui joue Benny. Ouais. Seth Rogen qui est un acteur comique immense qui joue extrêmement bien les rôles dramatiques qui ici et est là c'est fou. Ouais, là, moi c'est vraiment un de mes le gros coups coup de cœur. Pour moi il, il mériterait automatiquement une nomination aux Oscars pour meilleur second rôle. Enfin, tous ah, non, les acteurs mais... mériteraient des nominations. Oui. On va en, ouais, on ouais, va on en, va en après, Mais, mais, tous les mais acteurs. là oui, mais il est dans une retenue euh, non, pff, émotionnelle. C'est vraiment très très bien joué. Mais j'ai aussi envie de citer Kaylee Kirsten et Julie Butters, qui jouent donc les filles Fableman, qui sont réellement... Les sœurs plus... ouais. de, de Spielberg. Tout à fait, qui sont vraiment excellentes. Enfin, dans une, Anne Spielberg, qui sera productrice sur son premier court-métrage qui va à Hollywood sur Amblin. Comme quoi, Anne Spielberg, et oui, comme tout quoi. est lié, tout et est... Et oui, bien est... sûr, elle, elle fait une... Enfin, là, dans, dans le film, on voit d'ailleurs qu'elle discute avec son frère à un moment donné. Oui, et... c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un gros rapprochement entre N'oublie pas sa sœur euh, qui l'a aidé sur ses, euh, son premier euh, vrai court-métrage et donc Michel Williams et Paul Dano qui sont ouais. vraiment les deux acteurs qui ressortent ouais. le plus alors moi Paul Dano bah, je, le trouve, je le trouve vraiment magnifique mais c'est un acteur qui pour moi est vraiment immense depuis qu'on a, qu a eu la chance de, de le découvrir dans Little Miss Sunshine où il était explosif et juste fou et il a fait que grimper derrière euh, et Michel Williams, bon, bah, Michel, Williams euh, voilà. Michel Williams en plus qui a un, un, un jeu très particulier pour un point que j'ai pas envie de vous révéler parce que le film le fait très bien et le montre d'une très belle manière dans son évolution, mais qui est un jeu qui peut sonner comme un peu bizarre au début, mais rapidement qui crée un affect par rapport au spectateur. Mais chez vous, c'est très juste. C'est voulu c'est voilà. un choix de mise en scène. Donc n'ayez pas peur, vous allez penser potentiellement que Michelle Williams joue mal au début du film, n'ayez pas ça en tête, mettez-le de côté, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que le film avance, ça a une cohérence par rapport à ce qui est montré. Ouais. Et puis en plus, si vous connaissez Michel Williams, vous savez qu'elle joue euh, vraiment très bien. Michelle euh, Williams euh, n'a jamais mal joué. De toute et qu'elle n'a jamais mal joué dans aucun de ses films. Je cherche un film, mais non, je ne vois ah non, pas non, un film pas... dans lequel Michel Williams aurait mal joué, ça n'est pas possible. Non. Mais les deux, en plus, ont une alchimie. Et, euh, et une manière de porter leur personnage qui est, je trouve, très juste. Parce que, encore une fois, je reviens là-dessus, mais te dire que tu es un réalisateur, que tu vas mettre en scène deux acteurs qui, certes, sont très talentueux, mais qui vont jouer tes parents, niveau, euh, encore une fois, thérapeutique, ça doit être très compliqué. Il hein, euh, <rire> faut faire plusieurs psychanalyses derrière pour se dire « Alors, je dois mettre en scène des acteurs qui jouent mes parents. » Oui, mais Recule. je pense que, encore une fois, il a, il a le recul. Ah, bah oui. Il a oui. le recul, euh, il a. Mais il a quasi 60 ans de carrière derrière. Oui, oui, lui, oui Donc euh, il a la remise en question nécessaire. Je pense donc a... que tout ça est, ré est réglé pour lui. Mm. Et que son défi, c'était de trouver euh, les acteurs qui ressemblaient vraiment, tant euh, physiquement, mais surtout euh, psychologiquement intérieurement, psychologiquement, émotionnellement, et... ouais. à ses parents. Mm. Selon son propre souvenir. Tout à fait. Ses propres souvenirs. Et oui, donc... Euh, non, mais ce casting, il est parfait. Euh, il est parfait. Il est parfait. Michel, alors, anecdote quand même pour Michel Williams, qui est quand même très rigolo, c'est que Michelle Williams commence, lance sa carrière, réellement, avec la série Dawson, en français, Dawson's Creek, en, en VO, et du coup, elle joue donc une lycéenne qui, euh, qui tombe amoureuse et qui va sortir avec un jeune lycéen, Dawson, qui euh, est un réalisateur en herbe et qui vous inculte un une vraie vénération à Steven Spielberg. Donc, bien. Mais bien sûr, sûr y a un... Non mais le destin, c'est comme quelque chose. Ah bah qu quand même, là, c'est Elle possible, commence hein. en jouant la petite amie d'un. fan un, de Spielberg. La fan hein. de Spielberg, réalisateur en herbe. Et son dernier film, elle joue la maman de Steven Spielberg. Voilà, j'ai envie de dire, c'est tout ce que je vais dire. Ah oh, oui, non, non. À partir mais de, là, de là, après, non. chacun voit euh, les choses. Mais il y a, forc force, mais, y a forcément mais... un truc, il y a forcément mais bien un lien. Sûr, il y a forcément un lien, c'est destin derrière. Et, euh, et vraiment, et pour son jeu, moi je me lance, mais, euh, mais pour moi, nomination aux Oscars en tant que meilleur second rôle. Ouais. Ah bah moi je suis assez d'accord. Mais pour moi, tout comme le jeune Gabriel Label, certes, par son jeune âge, peut-être n'aura pas de nomination. Ouais, mais, vous... euh, c'est un truc que je n'ai pas dit, il a des yeux magnifiques. Cet acteur-là les yeux, c'est envoûtant, vraiment. Et au-delà de ça, je trouve qu'il arrive à capter le côté hyper espiègle justement de la découverte de ce que tu peux faire avec le cinéma. Oui. Je pense à cette séquence où il découvre comment faire l'effet des coups de feu sur une pellicule. Il y a une magie qui se passe par le biais de son ouais, jeu. Il y a une espièglerie et un côté à la fois enfantin en même temps d'une grande maturité. Moi qui m'a. Je sais pas, j'avais les poils déjà pendant toute cette séquence-là et j'étais en train de <rire> me dire Oh putain, c'est génial et c'est super bien joué. Mais ouais, non, non, c'est fou. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de The Mans eh ben, c'est dur en fait de... Euh, mais en fait, je, veux dire, je retiens tout. De, non, mais vraiment, de ce film, il euh, n'y a rien à jeter en fait. Il n'y a, a que à prendre et à savourer. Euh, non, moi, je, je reviendrai sur ce que je disais au départ. Euh, je retiens le testament de, de Spielberg. Euh, en fait, j'ai presque envie qu'il y ait une suite de le 22. Et en fait, j'ai envie qu'on voit vraiment... La euh, suite de la carrière hein. bah, ça, En fait, ça, on peut le dire, hein, parce qu'on ne révèle rien de... Mais c'est vrai que ça s'arrête quand euh, Spielberg devient euh, euh, étudiant. Ouais ça oui. Enfin, et assistant chez NBC. Oui c'est ça. Et en fait moi j'ai envie de voir justement comment il réalise euh, Amblin donc ce fameux euh, court métrage qui va tout changer euh, dans sa vie et comment il démarre avec euh, euh, en étant euh, chez Universal et euh, comment il va. Colombo euh, duel etc. Ouais et et, euh, et puis la rencontre avec Hitchcock qui va mal se passer mais qui lance aussi euh, qui lance autrement sa carrière. Mmh. Donc euh, voilà en fait euh, Steven fait un 2 quoi. Raconte nous la suite et euh, et c'est génial, puisque des films comme ça, moi, j'en demande euh, tous les jours. Bon, je vais être catégorique. Euh, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Euh, ça, c'est évident. Je ah bah, pense qu'il y a bien un bien côté bien. tellement fort, tellement fin, tellement juste, tellement beau, tellement touchant que il euh, n'y a pas d'autres mots en fait pour définir la beauté de ce film. Peut-être qu'il y a le côté non-objectif parce qu'on est tous les deux des grands amoureux de Spielberg. Sans doute. Peut-être qu peut qu'il y a pas... encore une fois ce côté non-objectif de j'aime le cinéma. On me montre un film qui parle de l'histoire d'un jeune garçon, qui se met à aimer le cinéma, peut-être que ça aussi, ça joue, c'est peut-être des éléments comme ça, mais vraiment, The Fable Mass de Steven Spielberg est un immense moment de cinéma, euh, qui s'est fait désirer, mais qui heureusement oui. débarque, euh, c'est un bonheur à voir, euh, foncé, sans la moindre hésitation. Euh, et je résumerai le film en citant simplement ce plan de fin, sur lequel on s'est dit, tout est là. Oui, Dans absolument. ce plan de fin, il y a oui. une magie, et il, y a, il y a quelque chose de rare qui se passe dans ce plan de fin. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous le découvrirez. Allez voir le film. Mais ce plan de fin, il est, il est pur. J'utiliserai ce mot, il est, ah oui, mais... est... Il est d'une pureté mais du... est... et d'une noblesse ouais, absolument dingue. Absolument d'accord. Merci Pierre-Emmanuel. Eh, merci à toi Valentin. C'est un plaisir grand, de t'avoir ici. J'espère encore quel cette quel année t'avoir beaucoup euh, dans les vidéos. Ah, mais ce sera avec grand plaisir, ouais, absolument. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. A bientôt. Il qu'on se remette à réaliser des films. Oh, la il on se remette à réaliser des films. C'est sûr. S'il si y a un seul message à retenir de ce film, bah, c'est reprenons iba. une caméra, reprenons une page d'écriture et remettons-nous là-dessus.